Bonjour à tous, euh, nous sommes le 27 juillet 2020. Euh, maintenant, on vient de battre euh, le record absolu euh, du prix de l'or, euh, je dis bien en dollars américains parce qu'il faut comprendre que dans d'autres devises, euh, le record avait été battu, le record euh, qui datait de 2011. Maintenant, euh, en dollars américains, ce matin, euh, 1938 qu'on est rendu en ce moment, donc euh, c'était 1921-2011, je me souviens pas de la date. Euh, euh, la date, j'ai ça ici, je pense, c'est en euh, début septembre 2011 qu'on a atteint ce, ce record-là qui était de 1921 et maintenant, c'est battu. Ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est qu'on avait cassé une résistance très, très importante et maintenant, c'est le sommet absolu. Comme je vous avais dit, qui serait euh, brisé assez facilement, et c'est ce qui est arrivé effectivement. Et euh, maintenant, ce que je vous conseille tout simplement, euh, c'est que l'or va continuer euh, sa montée d'une manière euh, parabolique. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui pourraient vous, ben, je, je lis un peu, <rire> qui disent que l'or et l'argent, l'argent aussi qui a cassé, qui est à 23 ou 24 dollars ce matin, mais peu importe. Si on a des corrections, euh, ça fait partie euh, de, des métaux précieux, surtout de l'or et de l'argent. Mais euh, je vous dis qu'il faut absolument pas sortir des marchés euh, euh, hors-argent, orifère, hors argentifère. Il faut rester là, demeurer dans le bateau parce que la montée va être parabolique. Euh, de, je ne sais pas de quelle manière, mais ça semble vraiment être une parabole de montée qu'on vit en ce moment. Donc, moi, je suis embarqué dans les orifères argentifère et argentifères minières, des minières juniors. Mon fils a acheté la semaine dernière. Je l'ai fortement incité. Il était vraiment heureux de ça, ses premières actions. Donc, oui, il faut absolument être dans le marché et laisser aller la course. Je sais pas, j'ai vu Pierre. J'ai j'ai J'ai pas vu Pierre Lassonde. J'ai entendu Pierre Lassonde dernièrement sur un, sa dernière interview euh, qui dit le, que le 10 dollars va être atteint dans les deux à quatre prochaines années. Lui-même qui avait dit que c'est pas surprenant qu'on va voir le prix de l'or dans les prochaines années. C'est sûr qu'il disait à long terme à 25 dollars, Mais dans les prochaines années, pour moi, ce serait vraiment, vraiment pas surprenant. C'est sûr qu'il va y avoir dans une montée, ça ne sera pas d'un coup. Par contre. Euh, ce qui est arrivé de 60 ben 71 après euh, que Nixon euh, ait abandonné la le lien avec l'or, au niveau du dollar américain. Euh, on a eu une montée jusqu'en 76. Ben on a eu une montée, ça montait, mais à partir de 76, c'était vraiment une folie. Euh, l'or le le, est parti, je pense, au prix de 96 ce que j'ai lu hier, rapidement, pour euh, vérifier ça, mais c'est pas important. C'est donner que pour vous dire que la montée a été vraiment, vraiment euh, subite et, et euh, vraiment raide. Euh, en 76 jusqu'en 80, on est parti d'à peu près, on va dire à peu près 100$ jusqu'à 840$. C'était une montée absolue et dans ces temps-là, à 840$, euh, on, on était en euphorie. Les médias traditionnels qui, euh, qui en ce moment en parlent presque pas, ça, ça me réjouit de savoir ça, que les médias traditionnels euh, euh, sont vraiment pas... On en parle un peu, oui, l'or remonte à cause du coronavirus. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport, aucun rapport, je vous le dis là que l'or monte à cause du coronavirus, aucun rapport. Il faut vraiment mettre, se mettre ça dans la tête. Si vous pensez comme ça, vous allez vous dire, bon, ben, quand que lorsque tout, tout va sembler être fini, même si je pense que ça le dé, euh, l'or va perdre euh, sa force, sa puissance. Euh, euh, de course, euh, d'achat, non, c'est pas le cas. C'est vraiment à cause du dollar américain. de on, Encore, on va réinjecter euh, de l'argent dans le système au niveau des États-Unis. On rajoute un 1200$, là, euh, dollar, mais là, c'est euh, le 1200$ qui va être rajouté. Par contre, c'est euh, euh, jusqu'à 70% du salaire. On prendra pas la même... Euh, euh, le même chemin qu'on a pris la dernière fois qu'on a injecté ça, au niveau du Canada ici, la PCU euh, arrête bientôt, je pense c'est au mois de sept, fin septembre euh, là on dit qu'on va peut-être prolonger les mesures incitatives euh, au niveau du euh, pour retourner travailler, dans ma dernière vidéo je vous avais parlé de tout ça parce que dans, ce qu'on a en ce moment comme problème, on a de la difficulté à recruter les personnes euh, avec la PCU qu'on a eu donc euh, c'est ça, euh, mais dans un contexte euh, convient en ce moment, je vous dis je, je, vous faites ce que vous voulez, on est dans un pays libre mais je vous dis absolument qu'il faut rester dans le marché de l'or euh, il va y avoir des corrections c'est sûr, sûr, ce, sûr, c'est ce, ce, même pas euh, il va y avoir des corrections, l'or euh, si vous regardez le graphique qu'on va aller voir tout à l'heure à long terme, l'or euh, souvent euh, perd du momentum mais si on regarde la tendance à long terme, on est vraiment dans un, un, une manière euh, une, une, une, je pourrais dire un, un marché boule mais euh, qui, qui a l'air à s'en aller d'une manière parabolique. Et puis, on va aussi vous parler du fameux dollar américain. Ça fait des années que je vous en parle, mais là, le dollar américain a plus que perdu de la force. On a perdu euh, le momentum. Euh, la résistance euh, euh, a été... Euh, le, le, le plancher a été brisé. Euh, donc, euh, c'est ça. On va, on va commencer euh, tout simplement ben, à regarder ça puis on va aller assez rapidement sur les graphiques, mais euh, euh, on va regarder un peu quelques sites peut-être pour vous donner une idée de, de ce qui se passe, mais dans le fond, il n'y euh, a rien de surprenant à ce qui arrive, dans le fond, c'est le pattern qui poursuit euh, euh, ce que je vous avais dit depuis des années, c'est que l'or continue sa montée. Euh, l'or avait atteint un sommet en 2011, ensuite on a eu un premier creux en 2013, une reprise, un creux absolu euh, 1050 dans ces coins-là, qui était le, la tête, et la deuxième épaule a été en 2015, à euh, 2017, je crois, dans ces coins-là, et après on pas du 18 même, euh, on est reparti, et puis là on est en train de de, de connaître ça, cette euphorie euh, sur l'or euh. Donc ici, bon, c'est un article euh, j'ai... Je constate sur Market Watch, euh, on nous dit que l'or grimpe à plus de 2%. Euh, tout à l'heure, ce qu'on va faire, tout simplement, on va aller voir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des graphiques. Parce que je pense que dans une situation euh, qu'on vit là, c'est, euh, je ne voyais qu'elle est me connecter au niveau de mes graphiques. Euh, donc, euh, l'or euh, euh, continue sa montée, mais plus que ça, on vient de battre le fameux record de 1900 euh, euh, 21$ qui avait, été, euh, franchi euh, qui avait été atteint en, en 2011. Donc, euh, on a eu cette grande correction historique de presque 9 ans, 8-9 ans, et maintenant, on est euh, euh, tourné euh, vraiment vers euh, le, le, une montée qui, euh, on n'a aucune idée où ce que ça va... C'est euh, plusieurs personnes dans le milieu euh, commencent à parler de 10 000 ce que Jim Rickard parlait depuis des années. Et c'est très, très possible. Mais là, les différents paliers vont se faire euh, d'une manière quand même, euh, euh, faut pas penser que ça va monter d'un coup. Euh, donc, euh, je voudrais peut-être commencer, débuter avec euh, l'économie. On va aller voir un peu euh, les graphiques sur l'économie. Puis, en, en même temps, on va regarder le dollar américain. Euh, voici, voici le fameux dollar américain qui vient de, de casser, là, vraiment, vraiment. J'avais, j'ai pu plus ma ligne de tendance, j'avais tracé une ligne de tendance ici. Euh, c'est assez clair euh, que le dollar américain, sur une longue euh, euh, période, euh, avait pas encore euh, cassé la tendance. c'est sur le long terme. Et euh, là, les derniers, jours, ben, les derniers jours, les deux, deux, Dernière semaine, là, on a vraiment euh, cassé la, la, la tendance qui était à long terme sur le dollar américain. Donc euh, on va.. Peut-être qu'on va avoir un autre.. La résistance de 88 pourrait être atteinte et ensuite de ça, on verra. Mais de toute façon, euh, le dollar américain, c'était la seule devise dans laquelle le prix de l'or n'avait pas encore euh, euh, réussi à casser. Et maintenant, c'est fait. Sur euh, presque toutes les autres devises, euh, ça fait longtemps, dollar canadien, euh, dollar australien, ben, c'est un peu normal parce que le dollar américain est la, la référence depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Et maintenant, non, le dollar américain s'en va sur une course à la baisse. Et c'est un peu comprenable à cause de, de, de la poursuite... De, de l'injection massive de monnaie américaine, euh, aussi des autres, euh, comme nous au, au Canada, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, la dernière euh, les dernières injections depuis euh, six mois. Euh, non pas depuis le début du coronavirus, c'est depuis euh, euh, la, la crise des repos, est euh, de 340 euh, la montée de, de la dette euh, canadienne. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, vraiment, vraiment effrayant. Donc euh, ici, on va regarder rapidement euh, C'est les les, euh, les taux sur les bons du trésor. Euh, le 30 ans, on est dans un record absolu. On avait atteint ici en mars alors, lors de la panique, un euh, creux ici. Mais on avait eu une petite reprise et maintenant on continue à descendre. C'est normal, le, le gouvernement américain a comme seule solution d'injecter des capitaux dans le système euh donc c'est la résultante de ça, le 10 ans euh, qui est la même chose, on a vu un creux ici dans la panique de mars, une montée et maintenant on s'en va à la baisse. Euh, lorsque je vous dis qu'on va s'en aller à la baisse, c'est pas nécessairement à la baisse, mais je pense que ça va être une stabilité assez longtemps, à, assez longue et c'est ce qui me permet de croire que les taux d'intérêt euh, sont loin de, de reprendre euh, vie euh, à, à même long terme, on dit peut-être 2, 3, 4 ans, euh, les taux d'intérêt euh, augmenteront pas euh, sur les hypothèques, euh, sur à peu près tout. Euh, donc, euh, c'est sûr, le 2 ans, c'est le, le taux par excellence pour euh, euh, voir le, le, le, le moment de temps des taux d'intérêt. Euh, le 2 ans, c'est ce qu'on prend hab habituellement et regardez ce qui est arrivé à très long terme. Euh, ça c'est en 2003 ben lorsqu'on a eu la reprise euh, euh, ça c'est le long long, long terme euh, on va commencer pour 94 peut-être regarder à partir de 2000 2000 là, 2000 on a eu une descente à cause du premier, euh, le premier crash dans les années 2000 2003 on a eu une reprise jusqu'en 2006 2007 c'est la, euh, la crise des subprimes et là on a eu une, une descente et un plateau assez long euh, de taux d'intérêt euh, vraiment bas bon. ensuite on a monté un petit peu et là on est dans cette situation-là ici on n'a même pas remonté les taux d'intérêt euh, donc euh, ce qui me permet de croire facilement que cette, euh, ce plancher euh, certains disent qu'on va aller dans les taux d'intérêt négatifs, on va être très bon on pourrait y aller, peut-être pas dans les négatifs ou peut-être oui, je ne sais pas, aucune idée mais tout ça me porte à croire que les taux d'intérêt vont être bas pour très longtemps donc, euh, rapidement, l'argent est injecté dans le système, euh, le dollar américain baisse, donc euh, les actions, euh, on, on achète encore des actions. Je ne sais pas, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Euh, euh, certains disent que ça va être comme en, en 1930, après le crash de 29, euh, qu'ici on a la montée reprise et ensuite on va s'en aller avec une longue, longue, longue descente euh, euh, jusqu'à... en 1929 c'est en 1933 qu'on a eu un renversement tout se peut donc euh, ben moi de toute façon de mon côté je me concentre vraiment sur les, les métaux précieux parce que c'est là que ça se passe, donc euh, le Standard Poor's qui monte, qui descend c'est... Euh, par contre, les actions technologiques, ça c'est quelque chose d'important euh, de vous le mentionner. Là, c'est sûr que ça continue probablement à monter, descendre, ça pivote. Mais il y a plusieurs intervenants qui commencent à, à, à sortir des actions technologiques. Et euh, plusieurs aussi euh, commencent à, à, à voir l'or monter. Donc, euh, ce qui peut arriver sur ces tests-là, c'est une folie de montée qu'on a eue. Donc, euh, si les capitaux qui sont dans les actions technologiques, qui sont 5-6 actions qui, euh, qui font en sorte que les indices sont si euh, beaux, si reluisants, si les capitaux sortent des actions technologiques qui sont surévaluées, euh, on a des multiples euh, de revenus, euh, de les PE qu'on appelle euh, de 100, 200, euh, c'est insoutenable, donc les revenus peuvent pas justifier des, des hausses aussi importantes, à moins qu'on ait des technologies, d'autres technologies qui pourraient euh, changer encore la planète. Mais dans les actions qu'on constate, qu Amazon, dans le fond, puis c'est bien, là, à cause de la pandémie, parce qu'Amazon a été allé chercher beaucoup, beaucoup de, de clients, mais à un certain moment donné, on ne peut pas non plus euh, monter indéfiniment. Et la, la, la, la raison pour laquelle euh, je vous parle de ça, c'est que les capitaux qui sont dans les actions technologiques, pourraient se revirer. Ben, certains croient dans le bitcoin, il est à 10 000$ ce matin, je pense. Euh, mais le bitcoin, ou moi c'est ce que je pense, là euh, dans les actions orifères et argentifères. Donc, euh, euh, ouais, c'est ça, je vais aller voir le bitcoin, si je, je l'ai mis ici. On était à 10 300$ ce matin. Donc, ça se trouve être le graphique du Bitcoin. Euh, ça, c'est la montée qu'on avait connue, la folie. Et au niveau de... Donc, je sais pas, j'ai aucune idée. Puis, de toute façon, moi aussi, je me préoccupe pas trop du Bitcoin là, ou des autres crypto devises parce qu'en fait, on a le Bitcoin qui... Euh, oui, qui a monté, puis peut-être qui peut défoncer. Mais les autres euh, valeurs... Euh, c'est pas impressionnant puis de toute façon il y a personne qui se qui se sert des crypto de vie. c'est vraiment un instrument de spéculation en ce moment pour moi. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va arriver à ce niveau-là, mais je vais vous parler. Euh, le dollar américain, je vous en ai parlé. Et là, on va terminer, enfin, avec euh, notre sujet principal, qui est l'or et l'argent. Et vous allez le constater euh, par vous-même où est-ce qu'on s'en va. Et comme je vous dis, on va avoir des hauts des bas Ça n'a aucune importance. Je vais aller voir le graphique mensuel, peut-être, pour vous donner une meilleure idée de la situation. Regardez ce qu'on avait atteint ici en... Ah, J'ai vu que c'était euh, 1921 qu'on avait atteint comme euh, sommet euh, euh, ici en 2011. Et ensuite, on a eu une longue, longue descente. Tête et épaule inversée, ça c'est la tête, les deux épaules. Et euh, je vous avais dit tantôt, c'est 2018, oui, effectivement. Et là, à partir de 2018, on a eu une montée fulgurante. Le, le 1600, ça c'est pas bon, c'est... Euh, OK, excusez, non, c'est un autre résistance. C'est celle-là ici. Celle-là, cette résistance-là qui avait été 1360, euh, euh, qui était un paquet de sommets ici, qui a été cassé d'une manière assez rapide. Ensuite, on a eu une autre résistance ici, cassée. Euh, c'est ça. Et puis, la dernière résistance qu'on avait, que je vous avais parlé euh, là, deux semaines dans une de mes dernières vidéos, euh, 1800, c'était euh, cassé facilement, facilement. Et là, on vient de dépasser l'ancien sommet. Qu'est-ce qui va arriver? J'en ai aucune idée. Mais la montée semble vraiment, vraiment parabolique. De la même manière que le Bitcoin. De la même manière que. Malheureusement, je n'ai pas ici le. Peut-être sur euh, les futurs. Euh, ouais, je pourrais voir ça ici. Regardez. Ce qui est arrivé en, en, en, à partir de 76. Euh, je vous aurais dit 100 dans ces coins-là. Cette valeur que je n'ai pas sur ce graphique-là, c'est pas important, là, mais c'est pour vous donner. Comment est-ce qu'on peut monter paraboliquement avec euh, une, une peu importe quoi, une devise, une crypto-monnaie, euh, comme c'est arrivé. Mais ici, dans notre cas, en 1976, c'est avec le prix de l'or. Quand ça s'est mis à monter, et puis là, ici, là, c'était euh, en 71, on avait, c'était 35 En tout cas, on a eu monté montée, ensuite une correction, on a atteint un cru ici. Et quand on est parti, c'est, la montée a vraiment été de 76 à 80 durant 4 ans. Euh, une montée euh, parabolique, euh, vraiment, euh, on avait atteint, regardez, 876, euh, l'once. Euh, donc, ça s'est fait en 4 ans, 4 ans. Ce que j'estime, moi aussi, d'après ce que j'ai lu, les rapports que j'ai lus, on aurait une montée de 3, 4 ans, 5 ans. Euh, après, on pourrait avoir une bonne correction peut-être pendant quelques années, mais j'ai aucune idée. C'est pas quelque chose de scientifique, C'est à partir d'analyse de toutes les données que j'ai vues, les rapports que j'ai lus. Donc, on pourrait avoir une montée euh, vraiment euh, longue. Euh, comme ici, euh, faut pas oublier qu'à partir de 2000, on a eu une montée de de 10 ans, dans le fond, 10 euh, euh, ouais, à peu près 10 ans, une montée de 10 ans, donc euh, le retournement qu'on a eu ici, la montée pourrait être euh, euh, même de 5 ans, de 10 ans, ou de 5, 3 ans, mais d'une manière très très parabolique, euh, donc euh, Pierre Lassonde qui reparle du 10 000$ de, de l'once, comme Jim Rickard euh, dit, donc, euh, donc il faut être dans l'or et il faut surtout pas sortir. C'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Donc, euh, il faut rester dans le, le marché de l'art et de l'argent aussi. Regardez, ça c'est mon fameux First Majestic dont je vous ai parlé souvent. Euh, on a euh, First Mining Gold. Euh, aussi, il ne faut pas oublier que First Mining Gold maintenant, c'est ça qui est sûr qu la dernière avantage. Donc, Vu que c'est Kate Neumeyer qui est en arrière de tout ça, mais First Mining Gold va prendre la la production d'or ah Sem, euh d'argent de Spring Springpole un des projets forts de First Majestic. Donc euh, il à cause de tout ça euh, First Majestic a donné euh, je pense c'est 22 millions de dollars pour faire en sorte que le développement le début du développement de ce projet-là, Springpole puisse euh, grandir, euh, démarrer en 2022-23. Mais en parallèle, on parlera pas de ça, vous pouvez voir dans une de mes dernières vidéos, euh, First Mining Goal a des projets euh, euh, extraordinaires euh, qui ont un potentiel euh, euh, vraiment de, euh, de faire exploser le titre. Donc, euh, euh, là on est à 51 sous on reste là, euh, ça, ça va remonter là, les prochains jours, tout ça mais c'est vraiment du long terme et l'autre petit titre que je vous avais parlé ici à peu près, moi j'ai commencé à acheter à 30, j'ai acheté en hein, trois 3, 3 parties trois euh, parties euh, 30 euh, première petite cassure ici, 34 ensuite euh, j'ai repris à, à 36 ma, ma moyenne est à 36 cents. 36 sous, en fin du compte. Donc, euh, mais moi, je suis embarqué là-dedans. Euh, c'est un, un, un autre euh, junior que je crois beaucoup, euh, qui n'a pas commencé à exploser, mais euh, qui va commencer très euh, certainement bientôt à donner euh, son pouvoir. Mais ici, c'est surtout euh, First Majestic. On a connu une montée vraiment il y a la, la semaine dernière là, avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est le début, le début, je vous dis bien, d'une nouvelle montée qui va... Probablement faire en sorte que l'ancien sommet 24 et 64 dans ces coins-là euh, va être brisé. Euh, ça, ça va arriver. Euh, J'ai euh, vu même une entrevue de Keitner Meyer qui euh, qui dit « Pensez-moi quelqu'un ». Je qui <rire> était vraiment étonné de voir euh, tel un tel attrait pour euh, le titre First Mining, euh, First Majestic euh, Silver. Donc. Euh, pour moi, le, le fameux sommet ici va être brisé. Ensuite, j'ai aucune idée où ce que ça va nous conduire, mais First Majestic va continuer sa course. Donc, c'était un peu ça. Il faut pas sortir des de l'or et de l'argent. Le nouveau sommet a été atteint. Même, on l'a dépassé ici sur Gold. Comme vous pouvez le voir vous-même, euh, c'est dépassé. Je vous avais dit la semaine dernière que ça, si, si cette résistance-là serait brisée, bien, on n'aurait pas beaucoup de difficultés à briser le sommet ici. Et c'est effectivement ce qui arrive. Donc, euh, on suit ça, on continue à, à suivre l'or et l'argent, surtout euh, pas sortir... Euh, euh, du marché de l'or et de l'argent et oh j'ai oublié de peut-être faire rien qu'un petit scan vous euh, montrer ce qui arrive au niveau de l'argent et ensuite on finit ça euh, on, a, ben, on a cassé ces résistances là ici que je vous avais, je vous avais fait des petits traits c'était une résistance vraiment vraiment importante et euh, là c'est une autre résistance qui est pas plus ou moins importante mais qui est ici ensuite on va en avoir d'autres plus tard mais euh, ça d'après moi aussi ça va se casser assez rapidement on est à 24 ce matin mais on va peut-être avoir une prise de bénéfice. On verra. Il y en a gros qui disent euh, c'est allé trop vite, trop rapidement. Mais pour moi, je me dis dans une un euphorie ou un, un début, en tout cas, de, de course comme ça, il est prudent de ne pas sortir du marché. Donc, on se revoit bientôt. Merci.